Da, da, da. It's the one and only D Double G. No, no, no, da, da, da, da, da. You know I'm Salut à tous les amis, salut à tous le Snow Gang et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play. Alors ça fait 10 ans que j'attends ce jeu et j'ai enfin l'honneur et le plaisir de pouvoir y jouer, de jouer à Kingdom Hearts 3. Et donc, ce sera un let's play qui chaque épisode fera à peu près 30 minutes, voilà chacun. Euh, donc voilà. Et euh. Donc j'ai joué à toute la descente en Mars, hein. sauf que effectivement je n'ai pas fait de let's play parce que ma chaîne n'était pas créée à l'époque. Mais euh, un jour ou l'autre peut-être que je referai les précédents épisodes. Mais là, j'ai envie directement de m'attaquer au, au nouveau. Bon, si des gens ne connaissent pas l'histoire, euh, euh, je sais pas, essayer d'y jouer, louper vraiment un grand truc. Donc je pense que euh, bah, il faudrait peut-être voir les choses à l'avance, hein, parce que commencer par le dernier épisode d'une saga. Un peu fucked up, mais voilà. Et euh, bon, commençons tout de suite. Hein, après cette petite intro qu'on a vue, qui était déjà magnifique et qui me donne encore plus envie de jouer. Alors, on va jouer mode expert hein, parce que euh, parce que euh, je suis un fou. Euh, je vais. Les... Oh, ça va. Il savoir que quelqu'un a déjà joué avant moi, donc. Euh, Enfin, c'était mon frère, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Quand il y aura des cinématiques, je vais essayer de ne pas parler. Donc là, il y a un changement. Et euh, voilà. Alors, il y aura un épisode chaque semaine. Chaque semaine, il y aura un épisode. Je pourrais pas faire plus, plus parce que bah, j'ai l'école et beaucoup d'autres choses. C'est compliqué. Il y a mon chat qui fait du bruit. Attendez. Have you heard of the ancient Keyblade War? Huh? Of course I have. Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of Light. Yeah, the Master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Who knows, I don't get why anyone would initiate a war. So, you know the Lost Masters? Who? They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. Where'd you hear about that? Or, they're the ones for whom the war started. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade Master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. <laughs> Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps, but unlike darkness, there is more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Alors, cette cinématique, c'est la même qu'il y avait dans le premier trailer, mais en beaucoup plus belle, je trouve. Là, les graphismes se sont encore plus améliorés que la dernière fois. Euh, au début, je croyais que c'était la CGI, mais euh, pas du tout. Euh, donc, euh, je suis très étonné. Donc, euh, on reprend. Alors, est-ce que c'est un remake de Cash 1 Genre de la scène de Cash 1, où on est au tout au début. Parce qu'on est jeune. Mmh. Ouais. Ok. C'est beau. Avant, il n'y avait pas ça. L'écrit... Les, les enfin... Disons comment... Je, je t'appelle ça... Euh, ouais, le... La rose, normalement, voilà. Elle elle était toute euh, colorée. Et là, non, on peut voir à travers. Il y a de l'eau. C'est beau. C'est magnifique. Je, je me branle sur le jeu. Littéralement. Je vais jouer. Ok. Donc, euh, approchez pour faire examiner quelque chose. Bien. Donc, là, on est le Sora actuel, je suppose. Ouais. On tous nos souvenirs. Ce sont des souvenirs de cash, hein. donc je suppose que c'est un choix que désires-tu. Alors, est-ce que ça a rapport avec le jeu Parce que je sais que normalement, quand on choisit quelque chose au début du jeu, c'est un impact avec le personnage. Genre, dans les précédents qui-qui Kino, Kino Mars, en tout cas dans le 2 et le 1, on avait le choix entre un bouclier, une épée et un sceptre. Et quand on le choisissait, on avait soit des améliorations de magie, de défense ou d'attaque au début du jeu, donc on obtenait des compétences de ce style plus rapidement. Donc euh, voyons voir. La sagesse, la vigueur et l'équilibre. Hmm, moi, je vais aller pour l'équilibre. Je pense que c'est le mieux. Personnellement, je ne sais pas si je suis équilibré moi-même, mais en tout cas, c'est très sympa. Alors. Il y en a d'autres qu'on doit choisir Normalement, c'est qu'une fois. Ah bah sinon on a d'autres. Ok. quel pouvoir recherche t ah, Est-ce que c'est ça qui nous donne les pouvoirs qui sera important après dans le jeu ou, ou pas c'était le premier Le mystique, le guerrier et le gardien. Le, gardien. le pouvoir du gardien, l'esprit de la protection. Je suis en mode difficile donc je vais prendre ça. Je pense que c'est le mieux. Voilà, comme ça j'encaisse plus les coups. Donc euh, j'irai pour regarder. C'est sympa d'avoir de l'attaque, mais voilà. Ouais. Est-ce la personne que tu es Oui. Euh, par contre je ne peux pas vous montrer l'opening, c'est bloqué. Donc peut-être que je le mettrai en montage, mais euh, de toute façon, je l'avais déjà vu dans. Dans les trailers, il y avait des leaks qui montraient d'autres. Bon, ça remonte juste l'histoire de Cage, donc euh, bon, c'est pas vraiment quelque chose de très exceptionnel. Celle ou celle des premiers ou on Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ces vêtements-là. Elle a un peu différente. Wow. C'est pas ouf Bon bah bon, c'est bon, bon. son cœur, effectivement. Alors, combat. Ouais, je pense que je peux me démermer. Non, mais... ah, je veux savoir, il n'y a pas une de l'élite comme ça Ouais, il a pas Je pense que c'est ça, hein. Pas de sort et de la photo. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Ah Bravo. Bravo. Oh. Ouais. As-tu besoin d'être guidé? Aide-moi à me souvenir. Apprends-moi à me battre. Je pense que apprendre moi à me battre, ça va. À me souvenir de quoi? Ah, c'est les. Euh... Les, euh, les résumés qui sont aussi sur internet, hein, si vous voulez voir, c'est les résumés de toutes les histoires en fait de cache, euh, le cache par passé le cache de, euh, de l'Industrie euh, je crois, je suis pas sûr. Je les ai pas tous vus parce que je savais à peu près ce que ça raconte, voilà. Euh, en tout cas, euh, ça m'intéresse pas puisque je connais déjà l'histoire des caches. Prenez pas pour un con quand même, hein. c'est toujours cool, d'avoir des petits résumés comme ça. Euh, non merci. Si vous êtes coincé, vous pouvez accéder au didacticiel à tout moment en sélectionnant didacticiel sur l'écran titre. Ok. Alors pour l'instant, on est presque que full cinématique. Les in order de... to defeat Zanaut, oh there are allies we must capture. Acting now to rouse them from their slumber, we have discussed this before, Sora. Mm. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. La même cinématique. However, oh, the darkness euh... nearly took control of you, and your grasp misageau. of your new abilities leaves much to be desired. Oh. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the Ooh. process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero <gasps> to whom you ought to pay a visit. Perhaps he <clears throat> can point you in the right <clears throat> direction. Oh. <laughs> Got it. Master mm. the You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hand vacation. Ouais, elle a un, Je crois qu'il y a deux, trois petites scènes qui sont un petit peu enlevées, des petits dialogues, mais grosso modo, c'est la même scène. Hein. we supposed to get there now what I thought looks like all the old highways are closed didn't Master oh, Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives come on Sora which way um... hey would you get serious give me a break I'm trying these things take time <sighs> Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Hmm. <coughs> Sorry, I got nothing. What did you expect? <coughs> <By your> heart, <coughs> be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen said always said that. Right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Uh -uh. Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. <laughs> I've got it. <laughs> yes, it's Olympus Colosseum, here we come! Donc c'est pas encore KH3, c'est juste euh, l'introduction je suppose. Parce que là on n'a pas encore le pouvoir, pas encore, disons, au point où nous sommes, disons. At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness slanted down from their celestial rank. and One by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought J'aime bien ces introductions, c'est un peu marrant, ça fait genre, euh, je sais pas moi, genre un résumé de manga ou un truc comme ça, c'est assez drôle, j'aime bien. C'est vrai, c'est très beau hein, cet endroit, que ce soit là. Hein Euh... Uh... No fanfare Hein <sus> Hein <sus> Nope. Looks like we missed the Colosseum. Mm. Well, <laughs> I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up the Montana. Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. <laughs> Exactly. Hey, we're leaving. Okay. Ah, uh, 0 XP. Well, I not do that déjà il faudra que je sache bien jouer alors je euh, j'ai juste les compétences pour le savoir et la magie d'ailleurs je vais me faire un truc ici, je vais mettre euh, carré sur l'asier et rond sur peau et on va aussi prendre la pression et, et les joueurs, c'est x, alors, je pense que c'est bon Et je pense que je vais arrêter ici le, le premier épisode. Alors ouais, il euh, n'y a pas eu vraiment grand-chose. Je suis désolé. C'est l'introduction, hein, donc euh, beaucoup de cinématiques, euh, pas vraiment de cinématiques très importantes. On va pas se mentir, puisqu'on avait déjà vu, sauf la première avec euh, Xehanort et Heracus, quand ils sont jeunes. Là pour le coup, c'était nouveau et c'était intéressant. Mais voilà. Donc euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour vous, mais tout de suite pour moi. Euh, pour le prochain épisode. Et euh, laissez un pouce bleu et laissez-moi votre avis sur euh, ce début de let's play qui m'a l'air tout à fait prometteur. Bref, à plus